Si je sélectionne plusieurs blocs, donc par exemple à partir du bloc fondu, bien, ça va me permettre de venir effacer l'ensemble de ces blocs-là. Élément qui peut être intéressant, en bas à droite, il y a une flèche qui est disponible. Ça va me permettre d'annuler ou de refaire les fonctions qu'on a faites. Donc, si j'appuie sur la flèche, des éléments que j'avais effacés reviennent. Si je décide que non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je peux réappuyer sur la flèche d'en haut et ça va venir effacer, comme on dépensait ces différents blocs-là.